Frères et sœurs, nous venons d'allumer la quatrième bougie de l'avant. La première, on l'a dit tout à l'heure, représentait la joie. La seconde, l'amour. La troisième, la foi. Aujourd'hui, nous allumons l'espérance. Cette manière de le dire est assez sympathique. Nous allumons l'espérance comme la quatrième étape d'un chemin qui nous mène à Noël, le week-end prochain. Et je voudrais qu'on passe un peu de temps sur cette espérance. Parce que, en fait, c'est un mot qu'on utilise, mais qu'on n'utilise pas souvent dans la vie quotidienne. On réserve souvent ce mot-là à la sphère religieuse ou la sphère spirituelle. Dans le quotidien, on utilise beaucoup plus le mot « d'espoir ». Quand je dis à quelqu'un « j'espère que tu vas bien », il s'agit d'espoir. Il ne s'agit que d'espoir, pas d'espérance. J'ai l'espoir qu'il soit en bonne santé. C'est pas une espérance. Et même quand je dis que nous sommes dans l'espérance que Dieu nous sauve, on imagine que Dieu est un sauveur suffisamment puissant, suffisamment fort, pour nous faire sortir de tous nos enfermements, de toutes nos peurs, y compris la peur ultime, la peur de la mort. Mais à y bien regarder, ce n'est toujours que de l'espoir et ce n'est pas une espérance. On espère que Dieu est sauveur. On espère qu'il y a une vie après la mort. On espère que... On espère que, on n'espère pas, ou en tout cas plus rarement, en. Mettre son espérance en Dieu, c'est autre chose. On a un peu plus l'habitude de parler de ces que que de ces en. Alors, avec un, on peut le dire avec un mot dont on a un petit peu plus l'habitude, qui est le mot de la foi. Je crois que Dieu existe, c'est pas la même chose que je crois en Dieu. Je crois que c'est un contenu. Je crois ça et ça. C'est une thèse théologique, c'est de la dogmatique, c'est vraiment un contenu. Je crois en, c'est autre chose. C'est une notion de... de confiance. Je crois en Dieu. J'ai confiance. En Dieu. L'espérance, ça marche exactement de la même façon. J'ai l'espoir que Dieu existe ou que mon ami aille bien et j'espère en Dieu. Je remets ma vie entre ses mains. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on voit bien que l'espoir et l'espérance, ce n'est pas du tout la même chose, on n'a quand même pas dit énormément de choses. Parce qu'on ne sait pas comment on peut vivre cette espérance. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut la ressentir en soi Alors pour aller plus loin, je voudrais vous prendre une petite anecdote. C'est ce qui s'est passé hier. J'étais à vélo dans la rue. Et je m'arrête bien sagement à un feu qui était en train de devenir rouge. Et là, il y a un cycliste qui me double et qui passe le plus vite possible à un feu orange très, très, très foncé. Et dans le même temps, il y a une voiture qui déboule de la droite et qui percute la roue arrière du cycliste un peu imprudent. Un cycliste qui avait finalement mal calculé son coût et qui avait eu L'espoir que ça passe. Eh ben non. Alors ce qui m'intéresse là, ce n'est pas l'accident. C'est euh, d'autant qu'il n'y a pas eu de blessés, mais juste un, un vélo par terre. Ce qui m'intéresse là, c'est la suite. C'est que l'automobiliste est sorti d'un trait de sa voiture et a commencé à agonir le cycliste d'injures diverses et variés tellement variés d'ailleurs que j'en connaissais à peu près la moitié. Et ensuite, mais ensuite seulement, l'automobiliste a daigné aller vers le cycliste pour le relever. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, ce sont deux choses. D'abord, d'un côté, vous avez un cycliste qui, fort de son expérience de la route et puis de sa volonté d'avoir raison, c'est nourri de l'espoir que la route lui appartienne. Il était dans l'expérience du savoir. Il était en totalité dans le mental, dans sa tête, dans la volonté et dans la certitude que ça passerait. C'est pas passé. Et de l'autre côté, vous avez un automobiliste qui a été surpris, qui a eu peur, réellement peur. Et il a senti une telle émotion que cette émotion n'a pu que se traduire par de la parole, par des gestes et même par une forme de violence. Cet homme vivait sa peur dans son corps et il essayait de la soulager jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que finalement il n'y avait rien de grave, alors à ce moment-là il s'est calmé. Je trouve ce moment important et important aussi pour notre culte de ce matin. Un cycliste sous l'emprise de sa seule tête a fait un mauvais choix. Et un automobiliste, sous l'effet de la surprise, réagit négativement peut-être. Mais il le fait de tout son être, de toute son émotion, de toute sa tête, de tout son psychisme, de tout son physique. Il est parfaitement cohérent dans cette espèce de colère qui le tient et qui le domine. Alors cette unité de l'être qu'on arrive à décrire et à vivre souvent négativement, quand on est surpris, quand on ne maîtrise plus les choses, pourquoi est-ce qu'on a du mal à la vivre de manière positive cette fois-ci quand il s'agit de foi ou d'espérance, avec la même intensité, avec la même unité, avec la même force J'aimerais qu'on considère la différence entre l'espoir et l'espérance aussi sous cet angle-là. L'espoir, c'est quand la tête espère. L'espérance, c'est quand l'intégralité de l'être vit quelque chose. Quand il y a une unité, une jonction entre toutes les parties de soi-même, les sens, les émotions, le corps, le psychisme c'est quand tout ça est aligné. Et nous, protestants, on n'a pas forcément l'habitude de ça. On nous a coupé le cerveau du corps, souvent. Et c'est sans doute la première dimension de l'espérance, c'est qu'elle se vit dans l'intégralité de notre être, aussi fortement que la peur de l'automobiliste, mais en positif. La seconde dimension c'est celle de nos textes de ce matin. C'est que l'espérance ne trouve pas sa source ni en nous, ni en elle-même. Ce n'est pas espérer que ça passe à un carrefour, parce que mon esprit a décidé que ça passait. L'espérance ne vient pas de moi. Mais elle m'ouvre à quelque chose qui est avant moi qui est plus grand que moi, qui me dépasse infiniment. » Dans les récits de Noël, quand l'ange s'adresse à Marie, l'ange Gabriel, pour lui dire qu'elle sera enceinte, elle le croit et elle le vit. Et elle le vit tellement que l'Évangile nous dit qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur et elle le vit tellement que neuf mois plus tard il y aura un fruit dans notre passage de la visite de Marie à sa tante Élisabeth il y a des éléments très frappants par exemple Jean-Baptiste qui donc est dans le ventre d'Élisabeth Jean-Baptiste qui tressaille d'allégresse. Il tressaille en ressentant la présence de Jésus dans le ventre de Marie. On est dans le domaine du tressaillement, c'est-à-dire du ressenti spirituel. Et le tressaillement, lui, c'est une notion très, très physique. C'est pas n'importe quel tressaillement. C'est un tressaillement d'allégresse, une émotion de joie tellement profonde et spirituelle qu'elle va se traduire physiquement par un tremblement. Autrement dit, on a un passage du spirituel vers l'émotionnel, puis vers le corporel, et vous voyez que toutes les dimensions de l'être sont touchées et on a un autre exemple dans le, dans le même passage un autre exemple de, de ce passage du spirituel au corporel c'est quand Elisabeth euh, se met à parler à Marie l'évangile nous dit tout à coup Elisabeth se mit à parler d'une voix forte elles sont à côté hein, les deux, Elisabeth et Marie c'est pas la peine de crier mais la voix forte, c'est la marque de la parole de Dieu. C'est la marque de cette parole qui passe à travers quelqu'un. Et en fait, c'est la marque de la prophétie. Élisabeth devient prophète, c'est-à-dire qu'elle va passer à travers elle une parole qui ne lui appartient pas et qui est la parole directe de Dieu à Marie. Marie, comme Élisabeth, sont des femmes qui ont laissé passer la, la parole de Dieu à travers elles, de toute leur âme, de tout leur être, et même dans le côté physique que ça représente. Là encore, toutes les dimensions sont touchées, et le résultat, c'est que ça va porter du, du fruit des enfantements. Donc Marie et Elisabeth vivent d'une espérance, elles espèrent en Dieu et elles vivent une espérance alors même qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfant ni l'une ni l'autre. Marie, parce qu'elle était trop jeune et pas encore euh, unie, et Elisabeth, parce qu'elle était trop âgée. Et c'est ça l'espérance. C'est vivre réellement, complètement, une parole qui franchit les impossibles. Et d'une certaine manière, Marie et Elisabeth nous montrent un chemin pour y arriver. C'est de ne pas limiter la spiritualité à la sphère religieuse, mais de la vivre dans l'intégralité de son corps, l'intégralité de son être, l'intégralité de sa conscience. Et c'est sans doute le second enseignement pour nous ce matin sur l'espérance. Elle ne se décrète pas, mais elle laisse passer à travers nous une parole qui ne nous appartient pas. Et le résultat, c'est peut-être le troisième enseignement de ce matin. c'est que l'espérance le, le, se reconnaît finalement concrètement dans nos vies et que ça montre le chemin à d'autres. Les, les deux bébés de l'espérance que sont Jésus et Jean, dont on attend la naissance, en tout cas pour Jésus, ce sont deux enfants, mais vous avez remarqué la manière dont on en parle on dit Jésus-Christ et on dit Jean-Baptiste. Donc ce sont des noms composés. Ils ne sont pas composés de n'importe quoi. Marie habitée par la parole de l'ange et la vivant réellement porte en elle Jésus en qui nous reconnaissons le Christ. Et le Christ c'est sa vocation d'être Christ. Comme si elle avait laissé passer la parole et qu'on la reconnaissait à travers son enfant. À travers cet enfant Jésus, je reconnais le Christ. Élisabeth, elle porte la parole de l'ange aussi et ça va donner son, son enfant Jean. Et on reconnaîtra à travers lui le baptiste. Celui qui baptise, celui qui prépare la venue de Dieu. Là encore, l'enfant est relié à une dimension spirituelle ou divine qui est en quelque sorte sa vocation. Jean avait vocation à être baptiste, comme Jésus avait vocation à être Christ. Alors j'aurais envie de dire pour nous aussi aujourd'hui que... À chaque fois que nous espérons d'espérance, à chaque fois que nous laissons passer à travers nous une parole de tout notre être, de tout notre esprit, de tout notre corps, alors le résultat est lui aussi teinté de cette parole. L'espérance se reconnaît à ce fruit que nous portons et qui est de nature spirituelle. Et nous sommes, d'une certaine manière, animés par cette vocation, ce Jésus, Christ, ce Jean et sa vocation de Baptiste. Et à la limite, on pourrait faire la même chose pour, pour nous aussi. Le fruit que nous portons, il est teinté de ce que nous espérons, de la nature de notre espérance. À chaque fois que nous vivons d'espérance et non pas d'espoir, c'est que nous avons placé notre espérance en Dieu. Alors elle concerne et unifie l'ensemble de notre être, depuis l'intellect jusqu'au plus concret de notre vie. Et la parole qui la fonde donne naissance à, à des actes, des fruits teintés de cette parole. En fait, ces fruits traduisent, quand on les regarde, ce qu'était le sens de notre vie, ce qu'était notre vocation. Alors je vous invite chacun à chercher ce matin ce qu'est pour vous, cette vocation que vous vivez et par laquelle le monde reconnaîtra la parole, l'espérance qui vous anime et vous fait vivre. Amen.